et qu'on aura plaisir à accueillir des voilà des, des amis, de la famille, euh, des hôtes, etc. Et moi aujourd'hui, euh, euh, je suis euh, je suis pleinement euh, pleinement satisfait de de, de vivre quoi. <musique> Pour moi, c'est un c'est un acte militant. C'est-à-dire que.